salut salut c'est adjoa j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une vidéo cuisine je vous propose le téba un plat typique du togo il s'agit d'un ragoût d'igname. vous allez voir c'est une recette très facile à réaliser alors comme ingrédients pour 4 personnes il nous faut de l'igname, du goulage de bœuf, du concentré de tomates, des tomates fraîches nous avons également besoin euh, d'un oignon, euh, d'ail, euh, de coriandre, euh, de bouillon de légumes et d'huile d'olive. Dans un premier temps, nous allons tailler le gingembre, l'ail, une moitié de l'oignon ainsi que la coriandre en morceaux que nous allons faire moudre au robot hachoir brièvement il ne faut pas nécessairement que le mélange soit homogène maintenant nous allons induire la viande de cette marinade nous filmons la viande au contact et la laissons reposer 10 à 15 minutes ensuite nous épluchons l'igname et la taillons en petits morceaux comme sur la photo puis nous la lavons et la trempons dans de l'eau jusqu'à sa cuisson afin qu'elle soit bien moelleuse en bouche après à présent nous coupons la seconde moitié de l'oignon en petits morceaux ainsi que les tomates fraîches puis nous allons faire revenir l'oignon dans 4 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une sauteuse une minute environ à feu moyen nous ajoutons la viande que nous faisons saisir trois minutes environ Maintenant, nous incorporons les tomates fraîches ainsi que le concentré de tomates et nous mouillons avec un demi-litre d'eau auquel on a ajouté une cuillerée à soupe de bouillon de légumes. On mouille encore une fois avec la même quantité d'eau mais cette fois-ci sans bouillon de légumes. Je couvre et je vais laisser mijoter au bout de 20 minutes environ. Je vais bien brasser puis je vais écraser les morceaux d'igname contre les parois de la sauteuse c'est pour donner du liant au ragoût et c'est une opération qui va durer 3 à 5 minutes Juste avant de servir vous pouvez restifier l'assaisonnement avec une cuillerée à soupe de bouillon de légumes puis, euh, vous brassez encore un peu et laissez mijoter environ 3 minutes. Et c'est prêt. Regardez le bon liant du ragoût. Alors, vous pouvez servir votre ragoût avec un peu de crème fraîche. Ben, moi, j'aime bien. Vous essayez voir si ça vous convient. Alors, j'espère que cette recette vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et je vous dis à bientôt et vous souhaite un excellent appétit. Au revoir, bisous